Le kombucha, c'est vraiment une bonne manière de commencer dans l'univers de la fermentation. En fait, c'est très peu sensible. C'est le genre de choses qui ne contaminent à peu près pas. Donc, c'est facile de faire un kombucha à la maison. C'est le genre de choses qu'on peut goûter tout de suite qu'on peut goûter tout le long. Donc, on va commencer par mettre les petits morceaux comme ça. On peut toucher à la mer de kombucha. C'est vraiment pas un problème. C'est assez acide qu'il n'y a vraiment aucun, aucun, aucun risque de contamination. Il faut quand même avoir les mains, mains propres, mais il ne faut pas se passer la tête. Et voilà.